Chers ultras, chers ultrates, on vient vers vous aujourd'hui sur YouTube pour une nouvelle investigation. Quelle investigation La première de la chaîne Peut-être qu'il y en aura d'autres. Aujourd'hui, on va parler de la plus grande joueuse au monde sur Warzone. Celle avec le cadet le plus hallucinant. Tu auras compris de qui est-ce qu'on va parler. On va parler de Nadia. 3 millions d'abonnés sur TikTok, 500 000 sur Twitch, un mastodonte de la plateforme. C'est une personne qui a poupé énormément dernièrement grâce à des clips TikTok qui sont monstrueux. depuis d'une heure sur la chaîne de Full Squad Gaming. Du coup, ben on va commencer à regarder tout simplement l'interview de Full Squad Gaming et ce qui se passe avec Nadia et comment est-ce qu'elle va se défendre face aux accusations qu'on lui offert Là, tranquille, elle est avec la Marco. Oh, oh. Ok. okay. En gros, elle a niqué le mec et instantanément, c'est. Ah, attends. Mmh. Qu'est-ce qui se passe en fait Le personnage, ça lock sur le personnage Il tombe juste derrière la caisse Ou contre la caisse Ce qui fait que l'animation du perso repart sur la gauche Et le crosshair reste dessus Joise joueuse manette Donc ce genre de petit flic, ça pourrait, je pense que ça pourrait arriver Bizarrement si on avait une sorte de poussière sous la souris Quelque chose comme ça à la manette, j'ai pas assez d'expérience pour juger On va, re on va re regarder ça okay, le, le mouvement est joli Le, le mouvement d'adrénaline est vraiment joli Est-ce qu'il est Oh putain! En fait, ça lock deux fois. Il y a un premier lock euh, sur, le, euh, sur le premier bonhomme. Et un deuxième lock qui se fait instantanément sur l'autre. À la microseconde où celui-là est down. En mode, c'est bon, il est compté comme down. Bam, ça peut enchaîner sur l'autre. Et finalement, ça. Attends, le dernier hit marker, il est encore sur l'autre. On va regarder ça. Ok. Lock sur le premier. Il est down. Lock sur le deuxième. Et en fait, ça suit le deuxième. Regardez le crosshair. Ça aide bien Hop, là, on est sur le deuxième. C'est un décalage, mais là on est en train de hiter celui-là, vu que celui-là est au sol. Attention, regardez, là vous allez voir le prochain hit marker avec le viseur où est-ce qu'il est placé. Vous avez vu Le dernier hit marker était exactement ici. Là c'est à la manette, je vois pas trop comment est-ce que euh, est -ce que c'est possible. Mm -hmm. Ok. Ok, en gros le mec lui a demandé, pouvait donner une explication à Skip, ce clip, qu'est-ce qui s'était passé et tout. Là en fait sa réponse, c'est qu'elle a eu un drop de frame sur OBS, donc euh, le logiciel de capture et tout. Il y a eu un drop de frame, ok, ça arrive. Mais euh, ça arrive pas que sur le viseur en fait, ça arrive sur tout le jeu, sur le personnage, absolument tout se décale, pas que le crosshair. Qu'est-ce que c'est un drop de frame Juste, on va quand même l'expliquer rapidement. Toute l'image saute pour la faire courte. Là, par exemple, regardez mon viseur. Vous avez vu Hop. Là, on a l'image qui a sauté. C'est-à-dire, on a une image qui a été perdue. Saut de frame. Ça se fait toujours à l'horizontale. Rarement à la verticale. Explication pas bonne. Clip suspect. Clip suspect. Au suivant. Le, le clip suivant, c'est un clip de, de tracking à la l'IM, le tracking sévère les gars comme on aime bien faire avec une arme en x3 Alors qu'est-ce qu'elle arrive à nous faire Très beau, très bel atterrissage en parachute, les moves sont beaux Ok, elle lui a foutu un beau laser À la limite, comment ça se pose dessus, on, on, peut, re, on, on peut revenir dessus Mais après ce tracking, j'en suis capable personnellement ça me choque pas Là je sais pas, moi c'est un truc que je pense être capable de faire Qu'est-ce que vous, vous en pensez Il l'accuse de tracking D'avoir un gros gros tracking, grosso modo de Chronos. Slowmo. En gros, elle a... le viseur est pas ajusté parfaitement Mais une fois qu'il est dessus, c'est pixel perfect Il y a zéro balle ratée C'est genre un tracking parfait Ouais, C'est un tracking parfait. Là, je trouve, je trouve pas que ce soit un clip qui, qui accuse particulièrement. Je connais pas les effets exacts du Chronos. J'ai jamais essayé un truc comme ça, donc je pourrais pas vous dire. J'en sais rien. Elle explique que si ça a tenu aussi bien, c'est pas le chronot C'est la YAM assist. C'est possible. C'est pas un clip qui accuse énormément celui-ci. Un dernier clip de la part de Full Squad Gaming. Qu'est-ce qu'ils vont nous montrer Là, À la Marco, on, on voit un peu plus les choses. Oh. Elle a tiré là, la bonne réponse à cette question. Si elle a tiré là, vu le bonhomme sur le radar, en fait je peux pas voir la minimap, je peux pas vous donner cette info. Mais en gros, si elle a vu avant d'entrer dans la maison qu'il y avait un point exactement dans cet angle, peut rentrer dans la pièce et lâcher une pré-shot en constatant qu'il est pas en bas. Si elle avait vu le point, elle aurait tiré sur le meuble en pré-shot à travers le mur. Hein. Exactement là où le mec est derrière. C'est suspect tout ça. Ok, elle donne, un, elle donne la même réponse que j'ai donné grosso modo. En gros, elle a, elle a dit qu'elle avait sûrement, elle se souvient plus exactement de la situation apparemment. Elle dit avoir tué euh, un de ses potes, qu'elle a vu le ping à un hein, moment donné sûrement et, euh, et qu'elle est montée à l'étage. Mec, je, je me prends pour un inspecteur, je me prends pour euh, Fabien Olicard, les gars, je suis en train de regarder son regard, son attitude, est-ce qu'il y a un truc qui l'accuse, est-ce qu'il y a un truc qui l'accuse pas Les gars, elle est en mode poker face, on sent la joueuse de poker, au comportement, tu ne vois rien. Le mouvement est pas logique, elle aurait dû rentrer plus court et pré-shot euh, plus haut, ça met du temps sur la gauche, après elle est joystick, et elle tire mais sous le bureau, là où le mec est à travers, vu qu'on le voit accroupi de l'autre côté du mur, une fois qu'elle décale à la fenêtre. C'est étrange, mais ça ne met pas dans la sauce non plus. Ça accuse pas à 300%. On va faire un truc qui est super important. Dites-moi en commentaire quel clip pour vous est le plus suspect. Si pour vous, ça accuse plus que ce que moi je pense. D'ailleurs, les ultras, vous étiez au courant J'étais à LA pour tester le nouveau MW2, ainsi que Warzone 2. J'espère que ça va être un petit bijou. Bref, c'est pas le sujet, c'est pas la vidéo. Un peu quand même. Parce que là, Nadia, elle y était elle aussi. Et il s'est passé un truc bizarre. Je pense qu'il vaut mieux que je te montre. Okay. We want to do a quick wrap for you in 30 seconds. Ask you what you liked, were you hyped, what did you yeah. expect? Um, you can like, come back to stream in like yeah, two seconds. Yeah. Oh, right now? Okay. Yeah, no, that's <laughs> Tell fine. You'll be right now. Okay. Alright, stream, I'll be right back. I'm in trouble. No, no, no. She's not in trouble. She's not in trouble. <laughs> En gros, il y a effectivement quelqu'un de chez Activision qui vient, qui vient lui parler et lui dire on sait pas quoi, et qui lui demande de venir avec eux. Et il y a son accompagnateur qui arrive, et il dit « Ouais, elle a été convoquée parce que ben, il s'avère qu'elle chitré ou je sais pas quoi ». En vrai, c'est du buzz. Son compte a pas sauté, il a pas eu de, de trucs bizarre ou quoi. Mais il dit ça. On va regarder un peu comment est-ce qu'elle a joué sur l'event. Mais c'est la meilleure joueuse. Warzone féminine. 9 de KD. J'ai envie d'apprendre en fait. On va regarder deux minutes de son gameplay. De comment est-ce qu'elle a joué pendant l'event. Comment est-ce qu'elle s'est débrouillée. Et après c'est un nouveau jeu. Les mouvements sont grosso modo pareils. On reste quand même sur un call-off. Ok. Rouge mignon. Petite, petite glissade. Okay. ok. Elle a le même... Elle a le même I.M. que Mabzuel, gros. <rire> elle se fait tuer par Calo. Bon, ok. Donc là, elle apprend le pattern de l'arme. Elle voit un peu comment ça se passe. Elle a vu l'ennemi. Elle peut pas tirer parce qu'elle recharge. Ok, la décale. Ok, la décale, elle est pas folle. C'est pas grave. Ok, là, elle va tester un peu le mode troisième personne. Bon. Elle pouvait pas faire grand chose de plus là. Elle en a fait tomber, elle en a fait tomber un et après, ben, euh, c'était la tempête. Comme ça peut arriver. Je suis tombé contre Crim Six donc euh, je, je sais ce que c'est la tempête. Attends, attends. Les gars, dites-moi le dites que c'est le couteau qui a déclenché l'arme et que c'est pas elle qui a eu peur quand même là. Je sais pas si l'électricité déclenche le feu. <rire> déclenche le feu de l'arme, mais. Oh merde, si c'est un clip réflexe. <rire> ok. Mais c'est son coéquipier, ça. D'accord. Ah là. Ça, ça accroche moins. Ça accroche. Euh, ça accroche un peu moins que sur Internet, là. Les mouvements sont très lents, la visée est pas bonne actuellement. Peut-être que c'est elle était dans un mauvais jour ou quoi, je.. Ouais, le bénéfice du doute. Les CDK, le double jump sont propres. Pour vous dire, quand je suis allé là-bas, moi, j'avais même pas pris mon clavier, ma souris, je suis allé direct avec le matos qui m'ont filé. Et pourtant, j'avais l'IM affiné. Regardez ça. Didier, tu nous fais un ralenti après Oh, elle chasse la palombe ou quoi <rire> Juste pour rappeler. Elle a 9 de ratio. 9. 3 fois plus que moi. J'ai des attentes et c'est normal. On a donc pu voir quelques minutes de gameplay en LAN. Pas complètement ça. Mais le jet lag, la fatigue, pas le bon matériel. J'en sais rien. Je vais vous montrer son gameplay lors de son premier stream de retour chez elle. Vous allez voir, c'est pas pareil. Du coup, on retrouve Nadia sur euh, Fortune Keep qui est en train de se régaler. Attends, mais... Pourquoi il y a des yep bon. Elle joue avec ah, ses yep ou avec de ses de mains Qu'est-ce que c'est que ce bordel Ah Mais c'est des pieds ou c'est des mains C'est quoi ces conneries Ok, il y a eu un lock bizarre. Je retourne en arrière. Elle arrive. Il y a l'ombre. Elle tire. L'information est prise. Est-ce que vous voyez ce qui se passe Je crois savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu le truc comme ça. En fait, le truc traque le corps. Le mec avait un self-revive, donc il se fait knock. Tombe, sauf que son corps rebondit contre le mur Donc il tombe de l'autre côté Ce qui explique le... Mais ce qui veut dire qu'il y avait effectivement un lock sur le corps Il va nous falloir un ralenti Didier là aussi hein. Attention, elle prend la ligne Pourquoi est-ce que ça fait un, un truc comme ça Mais c'est quoi ce bordel là Encore une fois c'est pas une frame Parce qu'on peut le voir On va regarder à la seconde où ça se passe Y'a absolument rien, tout va bien tout est en parfait état. Rien n'est cassé. For sure. Étrange. Étrange. Ah là, je, je sors du dernier clip, les mecs. Je suis retourné. C'est genre de me demander si on peut se foutre un I.M. sur le gros doigt de pied ou pas. Trêve de plaisanterie, ceux qui ont regardé cette vidéo. Est-ce que cette personne cheat ou est-ce qu'elle ne cheat pas J'ai envie de le savoir. Donnez-moi vos explications, donnez-moi vos raisons pour le oui ou pour le non. Ceux qui la défendent ou ceux qui sont contre je suis grave curieux. Évidemment, vous demandez ce que moi j'en pense. Parce que je vous le demande. Il y a des trucs qui sont suspects. C'est même extrêmement bizarre en fait de passer d'un niveau super fort. Des mouvements, euh, des mouvements qui sont bien. Mais un aim qui est, qui est autant irréprochable, qui est pixel sur internet. Et qu'en LAN ce soit aussi déplorable. Peut y avoir des raisons externes. Je ne sais pas, je ne lui cherche pas d'excuses ou quoi. Mais pour moi, de ce que j'ai vu... Il n'y a pas assez pour accuser quelqu'un. Il y a quelques streamers français qui ont déjà été épinglés. Ça se voyait un peu plus, par contre. Ah et Un cerf Il y a certains mecs, ils sont grave, grâce Là, je trouve qu'il n'y a pas assez pour accuser, personnellement. Sur ce, je suis vraiment pressé d'avoir vos commentaires, savoir ce que vous en pensez. Lâchez un gros like si ce genre de format vous plaît. On en fera plus. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. C'était chaud.